Les amis on se retrouve encore aujourd'hui Pour un test de montre connectée Là ça va être une montre connectée assez spéciale Parce que c'est une marque très connue Dans les montres c'est G-Shock Vous connaissez certainement cette marque liée à Casio Qui depuis plusieurs années Depuis plusieurs dizaines d'années Propose des montres en gros incassables Je ne vais pas faire un crash test dessus Parce qu'elle est quand même à 699 euros Et ça me ferait très mal Surtout que par rapport à ses caractéristiques techniques Il me faudrait un bulldozer pour la casser Néanmoins je vous présente mon test de cette montre c'est la première G-Shock disposant d'un côté vraiment smart avec Wear OS dessus son blaze c'est la G-Shock GSW-H1000 c'est parti pour le test Vous le voyez peut-être directement à la vidéo On n'est pas sur une vidéo d'une heure ou de 40 minutes Comme on pouvait avoir sur la Galaxy Watch 4 Ou sur des montres un petit peu innovantes Parce que pour moi, cette montre Bien que ce soit la première montre connectée G-Shock avec Wear OS N'est pas forcément très innovante en soi Surtout au niveau du Wear OS On va le voir juste après bien entendu dans les fonctions smart Mais on reste sur un ancien Wear OS Ce qui m'a réellement déçu Alors, des montres sous Wear OS 3, j'aurais préféré Voir une version un petit peu plus Actualisée que sur ce Wear OS Là grosso modo, on est sur une utilisation Smart, un petit peu comme la Sunto 7, c'est à dire une montre qui est sortie Il y a 1, deux ans, mais bon on va y revenir Concernant son design Déjà c'est une partie Très importante de cette montre Car cette montre est vraiment Ma cette montre est Vraiment robuste, cette montre Est vraiment surdimensionnée, pour tout vous dire Je dois la décrocher pour enlever ma chemise, sinon il faudrait que j'enlève les boutons. Elle ne passe pas dans ma manche de chemise et il y a très peu de montres qui me posent autant de problèmes lorsque j'enlève ma chemise que celle-ci. C'est la première montre G-Shock sous Wear OS, mais au niveau de l'aspect extérieur, on est vraiment sur le fer de lance de G-Shock avec une montre, comme je vous le disais, très robuste. Au niveau des dimensions, elle mesure 65,6 mm par 56,3 mm avec une épaisseur de 19,5 mm. Tout ça pour un poids de 103 grammes. Elle est lourde, elle est imposante, elle est en fonction bien entendu d'où vous la prenez plus ou moins grande, mais elle a ce design parce qu'elle est résistante, que ce soit à l'arrière ou devant. Le bracelet est en résine. Le verre est un verre minéral, dur et résistant aux rayures. On aura un double écran LCD, 360 par 360 pixels, double écran parce que l'affichage se compose en deux écrans superposés, un petit peu dans la même thématique qu'on peut retrouver chez TicWatch un affichage en noir et blanc comme ça qui garantit une bonne lisibilité et surtout qui garantit un gain d'énergie et un affichage en couleur comme ça lorsqu'on va activer la montre, c'est un écran tactile, il est assez agréable à l'utilisation bien entendu on retrouve des boutons un en haut à droite, un au milieu à droite et un en bas à droite qui vous permettent lorsqu'on lance une activité de naviguer plus facilement. Sur la tranche gauche, on retrouve le port de charge qui est aussi lui vraiment très, euh, bah, très original. C'est carrément, on dirait, une recharge d'ordinateur. Malgré que cette montre. Est très imposante l'écran paraît vraiment petit c'est un écran d'1,32 pouces je vous ai dit le premier affichage lcd tft et le deuxième lcd monotone à l'arrière le boîtier est en titane ce qui permet de réduire un petit peu le poids mais ce qui permet aussi d'avoir une bonne résistance tout comme le bracelet le boîtier est aussi en résine afin d'être durable léger et résistant je n'ai jamais vu ces supports de bracelet qui permettent voilà vraiment d'être à la fois flexible et à la fois de, bah, de permettre d'absorber les chocs mais on est vraiment sur quelque chose euh, de vraiment original original euh Enfin, voire très bizarre on retrouve aussi un cardio fréquence -mètre, on parlera de la précision juste après voilà le design en gros grosso modo on est sur vraiment quelque chose d'un norme qui conviendra à certains certaines niches à une niche de personnes déjà au niveau de la taille il faut avoir un poignet qui permet de vivre avec une montre aussi grosse mais pour ceux qui cherchent une résistance c'est plutôt sympa parlons maintenant des caractéristiques techniques Car oui, au delà d'un design assez original, bah un design du des G-Shock, on a vraiment des caractéristiques techniques qui vont lui permettre d'être résistant, mais aussi d'être intelligente. Notamment, je vous le disais, le fait d'intégrer Wear OS, c'est... Dommage, encore une fois, que ce soit un an, une ancienne version de Wear OS. Et je ne suis pas sûr que le processeur, vu qu'il n'est pas indiqué comme un des nouveaux processeurs, puisse accueillir un Wear OS 3 à l'avenir. Et ça, c'est bien dommage. Concernant les autres caractéristiques techniques, on est sur une montre qui va intégrer une panoplie de capteurs. Un capteur optique pour mesurer la fréquence cardiaque, un compas, un capteur de pression, un capteur d'altitude, un baromètre, un accéléromètre, un gyromètre et va intégrer des GPS. Elle est résistance à l'eau jusqu'à 20 bars là on nous parle pas de atm de 5 atm on est sur carrément 20 bars, ce qui lui permettra d'être compatible avec la plongée et avec la natation au niveau connectivité elle aura bien entendu le wifi le bluetooth et un microphone intégré un microphone mais pas de haut parleur malheureusement on ne pourra pas donc répondre aux appels on en va en parler juste après dans les fonctions smart mais ce microphone permettra d'avoir des, bah des des fonctionnalités comme google assistant comme je vous le disais on n'a pas d'informations vraiment sur le, la puce qui est dedans si la la marque nous donne pas d'informations dessus c'est que ce n'est pas les derniers Snapdragon 4100 et qu'on serait sur un ancien modèle comme du 3100 qui euh, pour, ne pourrait pas supporter le Wear OS 3 et je le répète elle est disponible à 699 euros. Parlons maintenant des fonctions smart. Pour ce qui est des fonctions smart, déjà parlons de la navigation, je vous le disais on est sur de l'ancien Wear OS donc la navigation ça va être comme sur une Sunto 7, vous allez pouvoir accéder au raccourci en swipant. De haut vers le bas en porte de bas vers le haut vous aurez les notifications en porte de gauche vers la droite google assistant et de droite vers la gauche les différents cadrans les différents widgets google ou autres qu'on va pouvoir personnaliser ensuite lorsqu'on appuiera sur le bouton du milieu on aura le menu le menu Wear os à l'ancienne avec les applications le store etc lorsqu'on appuiera sur le bouton en haut à droite ça nous lancera une activité, ça nous permettra de lancer une activité. Lorsqu'on appuiera sur le bouton en bas à droite, ça nous lancera les applications, la surcouche Casio, qui elle est la partie la plus intéressante, on va dire, des applications pour distinguer cette montre d'une autre. La personnalisation, ça va être comme sur The wear OS. Vous allez pouvoir télécharger des applications pour, euh, comme Facer, pour télécharger des cadrans. Mais grosso modo, vous allez pouvoir cliquer là et changer de cadran voire plus de cadrans, des cadrans qui sont donnés pour la montre, qui permettront du coup d'avoir ces deux teintes en fonction bah, de l'écran, de, de, de, de la superposition d'écran. Et vous allez uh, pouvoir intensifier cette personnalisation, comme je vous le disais, via le Google Play Store, mais aussi via l'application mobile Wear OS qui vous permettra d'accéder aux paramètres de la montre. C'est ici que vous pourrez facilement télécharger des applications pour gérer les cadrans. C'est intéressant mais sans vraiment l'être parce que je vous le disais, les cadrans ne seront pas tous compatibles. Mais bon. Ensuite, pour pouvoir continuer la personnalisation, vous allez pouvoir aller bien entendu dans les applications Casio et du coup chercher fond du cadran. Là, vous allez trouver des fonds qui vont eux au moins être compatibles directement avec la montre pouvoir les ajouter et ils apparaîtront du coup en fond. Grosso modo, ça reste assez sommaire dans la personnalisation, mais vous allez voir que ça reste sommaire dans plein de choses. Notamment, du coup, je vous le disais, les fonctionnalités smart. Je vous le disais, pas de haut-parleur, donc pas la possibilité de répondre aux appels. Néanmoins, on va pouvoir répondre aux SMS. Je vais recevoir des messages, et une fois que j'ai reçu les messages, je vais pouvoir y répondre avec le micro ou en réponse rapide, etc. Concernant les appels, lorsque je recevrai un appel, je vais pouvoir raccrocher ou le décrocher. Décrocher qui fera décrocher sur le téléphone. Il sera aussi possible de faire une réponse rapide. Ensuite pour ce qui est des fonctions smart vous allez retrouver l'intégralité bah, de Wear OS Donc vous allez pouvoir aller dans le Play Store Je ne vais pas vous refaire tout un, tout un test sur ce type de Wear OS, cette ancienne version Parce que je l'ai testé sur la Sunto, je l'ai testé etc Donc vous allez retrouver l'ensemble des applications du coup, qui sont téléchargeables depuis euh, le Play Store Ou depuis le téléphone, vous allez retrouver Google Assistant Bref vous allez retrouver la base de la montre connectée Wear OS qu'on avait il y a 1-2 ans sur cette montre Продолжение c'est donc une entrée timide dans le côté smart, notamment parce qu'il n'y a pas d'eau-parleur. Euh, mais bon, est-ce que ça résisterait à 200 barraques à haut-parleur bah, Je ne sais pas. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'embête le plus, c'est le système d'exploitation qui est à l'ancienne. C'est vraiment dommage. À ce prix-là, c'est dommage d'avoir fait l'impasse sur une puce assez puissante pour recevoir le prochain, le nouveau Wear OS 3. Mais bon, on est donc sur du smart Wear OS à l'ancienne. On aura quand même la possibilité d'avoir quelques applications Casio qui peuvent se ranger dans le côté un petit peu smart comme je vous le disais même si elles vont se ranger aussi sur le côté sport comme par exemple la possibilité je vous le disais de personnaliser les cadrans la couleur du thème qui va nous permettre du coup de changer un petit peu la couleur du thème map qui va grosso modo lancer un google map on pourra rechercher une adresse, la lancer et ce sera google map il y aura aussi un mode appareil horaire qui utilisera juste un mode montre qui quittera Wear OS pour pouvoir avoir vraiment juste la possibilité d'avoir l'affichage de l'heure. C'est une des facettes de cette montre, c'est de pouvoir se dissocier aussi de Wear OS pour avoir une montre simplement qui donne l'heure. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien À vous d'en juger, ça permet de, de gagner de l'autonomie si, bien entendu, vous n'en avez plus. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir le graphique des marées. Pour savoir, les marées, si vous êtes à côté de la mer, ça peut vous intéresser. Si vous êtes surfeur, si vous êtes, je sais pas, plongeur, etc. etc. Autre fonctionnalité, altimètre, baromètre, boussole. Puis, c'est à peu près tout dans le smart. Qu'en est-il maintenant dans le suivi de santé Là aussi j'ai été un petit peu déçu parce que la surcouche d'applications casio g shock permet d'avoir enfin, principalement un suivi d'activité physique un suivi de sport même si elle propose d'avoir un jour une partie journal de bord là comme je vous propose là qui va nous permettre d'avoir le nombre de pas la calorie, les distances le rythme cardiaque sur la journée etc on a vraiment plus une connotation sportive que suivi de santé car par exemple on n'a pas de suivi de sommeil du coup il faudra passer par google fit google fit qui euh, va regrouper du coup les informations qui seront prises par la montre mais parfois c'est aussi les informations qui peuvent être prises par le téléphone ça on sait pas trop Google Fit permet d'avoir pour moi un suivi assez basique aussi hein. on aura les informations mais l'application n'est pas vraiment friendly on aura nos cercles avec nos pas sur la semaine, sur les jours, sur les mois, pareil pour les calories, pareil pour les minutes actives et notre pourcentage d'objectifs quotidiens remplis. Vous allez quand même pouvoir avoir un suivi cardio de, euh, casio d'une application de surcouche casio sur euh, sur la montre mais voilà elle reste assez bah, assez sommaire il en va de même le suivi de sommeil est pas forcément prise par la montre et par google fit ce qui est encore plus dommage dans le suivi de santé il faudrait donc aller chercher sur le play store une application de suivi de sommeil un peu plus régulière un peu plus Développé. Donc, point de vue santé, suivi de santé, c'est pour ça que je vous dis que le test est assez rapide, parce que point de vue, euh, on est vraiment sur le strict minimum. Alors, parlons de ce qui peut intéresser vraiment, c'est le suivi sportif, notamment avec la surcouche Casio. Qu'en est-il maintenant du suivi sportif Je vous le disais, vous allez pouvoir aller dans les applications cardio pour lancer une activité. Vous pourrez aussi lancer une activité à Google Fit, mais aucun intérêt. Lorsque vous allez choisir une activité, vous allez pouvoir paramétrer si vous voulez s'en sort overlay, mais ça... Je m'en fiche un petit peu. Sensor Overlay va vous permettre de, lorsque vous allez faire une activité avec votre téléphone et votre montre, et que vous allez prendre des photos avec votre téléphone pendant l'activité sportive, de faire après un, une petite vidéo euh, récapitulative euh, de, de, bah, de votre activité avec les photos. Vous allez avoir une multitude de sports. Ça, là, il y en a. Entraînement, nage, planche à voile, etc., etc. Lorsque vous allez choisir un sport, comme course, par exemple, vous aurez la possibilité, du coup, de le lancer ou lorsque vous allez swiper, d'ajouter des informations supplémentaires. Vous allez avoir la possibilité de télécharger une carte, d'afficher la carte type Google Maps, d'importer un trajet, un itinéraire, une route, soit un trajet que vous avez déjà fait dans l'application en allant courir, en choisissant l'historique, soit quelque chose que vous avez sur votre drive. Puis vous allez pouvoir définir quelques réglages, comme des réglages de navigation, la pause automatique, compte à rebours, le lieu de l'activité la map l'étalonnage etc etc une fois l'activité lancée elle recherche bien entendu le gps elle vous fait un petit compte à rebours et là vous allez avoir des écrans qui vont vous donner le nombre de battements de coeur par minute l'allure et vous pourrez défiler pour avoir d'autres informations et la navigation je trouve n'est pas forcément très intuitive vous aurez des informations assez complètes, par contre en fonction de ce que vous recherchez au niveau du sport pour arrêter il suffit de rester positionné ici et si vous voulez avoir d'autres informations affichées vous allez pouvoir gérer bien entendu l'affichage avec toujours la possibilité d'avoir la map où vous êtes en train de courir ça c'était l'activité sportive via la surcouche G-Shock une fois finalisée votre activité vous allez pouvoir la retrouver sur l'application G-Shock Move sur votre téléphone. L'application qui sera reliée du coup à cette surcouche. Elle vous permettra du coup d'avoir des informations comme bah, la course que je viens de faire. Bon, j'ai pas bougé, mais bref. Vous allez pouvoir avoir la distance, le temps, le rythme moyen, la cadence, la carte bien entendu, avec les zones de fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque et d'autres informations en fonction des sports. Vous aurez le calcul de la 2 max, vous aurez aussi la synthèse. Vous allez pouvoir du coup aller sur l'historique des activités, voir le cardio, le suivi cardiaque et comment du coup la montre suit la fréquence cardiaque. Ça du coup... C'est toujours une de mes problématiques. Regardez la précision de, de fréquence Card. Sur une course, la précision de la montre est plutôt globalement bonne. Sur des activités, on va dire plutôt linéaires. Mais j'ai... Eu, lors d'un du, entraînement un peu crossfit, bref qui avait des ateliers, des ateliers avec un petit peu des niveaux d'intensité euh, qui montaient et qui descendaient j'ai eu un, un problème, donc j'ai redémarré ma montre parce qu'en gros je montais jamais au dessus de 80 battements de cœur par minute j'ai redémarré ma montre, j'ai remis le bracelet mais toujours rien, je suis rentré chez moi, j'ai fait une mise à jour et le problème ne s'est pas reproduit le deux jours après, par contre la semaine d'après ça s'est encore reproduit, donc je ne sais pas si c'est que la montre ne se pas bien au poignet, pourtant ça a l'air. Si le cardio est mauvais ou si simplement elle n'est pas faite pour les entraînements avec différents intervalles, différentes intensités cardiaques. Mais Globalement, vous l'aurez compris que ce soit en smart, en santé et même en sport, je n'ai pas été vraiment satisfait par cette montre que je trouve très sommaire. Très sommaire parce qu'on est presque sur le prix d'une Phoenix 6. On est sur du 700 euros. On n'aura pas ce côté smart, mais même à vouloir tout faire, il faut faire au moins une chose bien. Là-dessus, bah, on, on va conclure, mais je ne suis pas convaincu que ce soit en sport parce que à une montre à 700 euros, j'ai pas envie d'essayer de me battre pour que le quart de fréquence marche. Sinon, côté précision GPS, la montre était tout à fait correcte. Et côté prise de pas, des fois, j'avais pas les mêmes pas entre Google feed et l'application Casio donc là, c'est aussi un petit peu nager, nager, nager Bref Passons à mes points positifs et mes points négatifs. Quels sont mes points positifs parce qu'il y en a quand même. Le premier point positif ça va être la résistance. Si vous cherchez une montre, une vraie G-Shock, bah, c'est une G-Shock au niveau de l'aspect physique et de la résistance, ça, il n'y a rien à dire. Le deuxième point positif, ça va être le suivi sportif au niveau des, de la course à pied. On va avoir la possibilité de mettre des itinéraires, on va avoir la map, ça c'est plutôt sympa. Le troisième point positif, ça va être cette technologie de double écran qu'on retrouve chez TicWatch. Néanmoins, c'est un point positif mais je trouve en premier point négatif que l'écran par rapport à la taille de la montre est trop petit. C'est un petit peu galère à, à, à naviguer au tactile avec un doigt. Il faudrait que l'écran soit beaucoup plus grand. Le deuxième point négatif pour moi, c'est le Wear OS. C'est du l'ancien Wear OS. Les fonctions Smart, il n'y a pas de haut-parleur, donc ça nous fait perdre de la fonction Smart. Il n'y a pas de NFC. Donc on perd aussi le paiement. On a en gros euh, une montre qui aurait pu sortir au niveau Smart il y a un, deux ans. C'est brouillon. Voilà. Au niveau de la santé, au niveau du suivi de sport, au niveau de Smart, on sait pas trop s'il faut aller sur sur couche Casio, il n'y a pas ça, il n'y a pas trop le sommeil. faut aller sur la sur couche Google, faut télécharger des applications de tierce. Bref, pour moi, la montre aurait dû se consacrer sur une chose, sa résistance et peut-être le côté sport. Mais on est, pour moi, sur quelque chose de beaucoup moins stable qu'une Sunto 7. Surtout par rapport à ce prix qui est, pour moi, le dernier point négatif. C'est ce prix à 700 euros. Ceux qui veulent une montre résistance, OK. Ceux qui veulent une montre résistance qui est bonne au niveau smart, pff, et encore voilà vous allez avoir les, tous les inconvénients en gros de Wear OS c'est à dire vous allez devoir la recharger tous les un jour et demi deux jours parce que avec le double écran on peut gagner de, de l'autonomie mais vous allez avoir l'inconvénient d'un Wear OS avec un écran qui est un petit peu petit, une montre robuste, bref je suis pas convaincu personnellement si je voulais cette montre pour un suivi sportif à ce prix là j'irais sur une montre Garmin avec moins euh, ce côté Wear OS intelligent ou alors j'irais sur une Sunto 7 elle doit être plus résistante qu'une Sunto 7 en fonction de votre utilisation est-ce que ça vaut le ou pas, mais je trouve que même la surcouche Casio est encore trop brouillon par rapport à une surcouche Shunto qui est vraiment top. Donc faut-il acheter cette montre Personnellement, si vous avez 700 euros Si vous voulez une G-Shock, vaut mieux Acheter une G-Shock à côté Pas forcément Smart et prendre après une montre Smart, plus Smart, bah voilà à côté Est-ce que vous avez besoin d'une montre intelligente Avec autant de résistance Je ne sais pas, est-ce que vous voulez juste avoir une montre Connectée, super résistante Il y a quand même des modèles qui, qui vont Bah je parle de la Suunto 7, mais il y a quand même des modèles À travers les marques qui ont des normes Qui permettent d'être résistants Et surtout agréables à utiliser Là pour moi on n'est pas sur une montre connectée agréable dans tous les sens du terme niveau applicatif niveau bah voilà le, le seul point positif c'est d'être résistante et il lui aurait fallu un Wear OS 3 pour susciter un intérêt vrai face à du Sunto 7 face à des montres de chez Garmin face à d'autres montres dans cette gamme de prix qui est je vous rappelle 699 euros donc pour moi c'est une entrée dans le côté smartwatch pour G-Shock mais l'entrée n'est pas elle n'est pas encore très bien faite. Mais c'est toujours bien de s'y mettre. Il fallait peut-être une équipe qui connaissait un peu plus les montres connectées. Il fallait peut-être des, des, voilà, des ingénieurs qui s'y connaissaient un petit peu plus, qui auraient plus adapté Wear OS pour ce type de montre ou quelqu'un qui aurait utilisé plus souvent la montre. Parce que vraiment, la taille de l'écran est vraiment pas pratique pour du Wear OS. Mais c'est pas grave parce que c'est la première édition et j'espère que G-Shock continuera à nous proposer, à essayer de nous proposer des montres G-Shock connectées dans l'avenir. Merci d'avoir regardé ce test, ce petit test, ce moyen test je sais pas combien de temps il aura pris, je vais pas aller trop profond dans, dans les caractéristiques etc parce que c'est une montre assez originale une montre de niche et qui ne m'a pas vraiment convaincu voilà, en trois euh, semaines d'utilisation mais néanmoins n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous attendiez cette montre si vous attendez une G-Shock ou une montre super résistante, intelligente ou pas, avec ou pas Wear OS, moi sur une montre de ce type j'aurais pas forcément mis Wear OS j'aurais bah, peut-être pas fait un OS euh, propriétaire parce que ça, ça demande plus d'argent, mais j'aurais bien vu Cette montre, ce type de montre Avec un OS, un peu comme on trouve Sur, euh, sur les Amazfit, sur les anciennes Huawei, c'est-à-dire un OS qui vous permet D'avoir euh, 10 jours d'autonomie Ça aurait été plus intéressant, mais bon On peut pas tout demander, en attendant la prochaine vidéo Vive à fond, vive à high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne